Dans un monde où c'est quand même assez, euh, il y a beaucoup de chaos, il hein, ne euh, faut pas se le cacher, on est dans, quand même dans un moment où, où la finance euh, manque à beaucoup. Et justement, ce que je vais vous présenter, en tant que partenaire national France-MLC Engineering de la société Limited pour ceux qui connaissent, ont entendu parler d'Holo, voilà le rapprochement. MLC Engineering, c'est le projet qui... De financement participatif, qui est dans la, vous verrez, dans la MedTech, comme on l'appelle. Donc, je suis Régis Debosse, et on est précisément le 9 janvier 2023. Voilà pour avoir proposé les bases. Comme l'enregistrement pourra se lire dans quelques mois, voire années, on pourra faire des comparaisons et ce qui, a, ce qui aura évolué. Puis, euh, dans quelques années, vous pourrez voir, puisque ce n'est pas un projet. Court terme, je vous le dis tout de suite, c'est un financement participatif avec un, un réel projet que vous voyez à l'écran. Donc la création, la mise sur le marché euh, international, mondial, d'un système de surveillance continue de la glycémie, qu'on va appeler CGM, pour résumer. Donc, je pense que la plupart des gens connaissent ce, ce type de, de produit hein, qui est assez. Courant par chez nous, pour... mais dans d'autres pays, bah, c'est très difficile à avoir puisque ce n'est pas donné et puis euh, ils n'ont peut-être pas les structures pour le faire. Voilà, euh, donc on parle bien de... du diabète hein, sous toutes ses formes, hein, que ce soit héréditaire ou euh, voilà. dans notre société. Euh, le diabète, euh, plus de 530 millions, vous voyez, c'est ce qui nous intéresse, je dirais malheureusement, puisque est... on est quand même dans un projet humanitaire. Et ça, c'est très, très important à comprendre. Alors moi, je, je me suis engagé, hein, donc je suis officiellement, euh, je suis comme, comme vous, un investisseur, bien que je ne sois pas conseiller en, investi en investissement, je vous le dis, hein, ce n'est pas, pas mon métier, mais j'ai toutes les informations puisque je suis partenaire national France, l'objectif de développer en France, que ce soit euh, dans un premier temps et dans, dans un deuxième temps avec les produits physiques. Donc, euh, je vous parlais des 530 millions, oui, mais euh, malheureusement, ça va, ça augmente, euh, ça augmente tout le temps. Euh, on n'est on on vraiment pas dans une niche. Hein, donc, euh, beaucoup de personnes peuvent être intéressées, qu'ils utilisent actuellement ou pas. Hein, donc, euh, déjà, ce, ce, ce genre de produit. Vous voyez, je laisse assez longtemps à l'écran pour que vous puissiez lire, hein, parce que ça, ça reste des, des stats. Hein. Je peux donner l'exemple, par, par exemple, euh, ouais, pour, euh, pour les femmes. Une grossesse sur six est accompagnée de l'hyperglycémie, euh, 21 millions de femmes. Ça s'appelle le diabète gestationnel, vous voyez, donc il n'y a pas que, hein, donc, euh, que le sucré et autres. Ces chiffres sont quand même impressionnants, je ne sais pas si euh, ce que vous en pensez, mais euh, voilà, il y a de quoi faire dans tous les cas. Donc, qu'existe-t-il actuellement Donc, euh, bon, beaucoup connaissent les glucomètres classiques, donc moi ce que j'appelle comme ça avec euh, Picouz, on pique, on pique le doigt et puis euh, euh, plusieurs fois par jour. Mais le système de surveillance, je tiens parce que voilà, quelqu'un m'appelle et il était toujours en ligne. Système de surveillance, donc maintenant c'est ce qu'il y a de plus depuis à peu près 5 ans, donc euh, par flash. On va entendre parler beaucoup de flash, c'est-à-dire euh, hein, par les ondes, ça passe. Bon. Pareil, je ne suis pas euh, ingénieur, je laisse tout ça à la société MX Engineering qui va s'en occuper. Vous verrez que notre rôle, c'est quand même le plus simple. Donc, la mesure périodique. Bonjour Bernard, bienvenue. Ça, ça vient juste de commencer. Donc, la société s'appelle MSU et on travaille dans la MedTech, dans le domaine de la santé. Et euh, je vais vous présenter cette offre qui vous est proposée euh, par la société. Voilà. Donc, vous n'avez rien perdu comme, euh, comme information. Donc, la mesure périodique ne suffit pas, c'est le classique. C'est un contrôle en continu. Je vous donne ces informations à, à titre, euh, on va dire, de, de connaissance. Hein. Vous n'avez pas besoin de, de savoir tout ça, et bien heureusement. La mesure périodique, donc, ne suffit pas. Hein. Vous voyez, euh, on a des, des, des, des pics de glucose, euh, de... Bon. Ça part, euh, voilà, quand c'est très bas, bah, c'est pas bon. Je pense que beaucoup connaissent cette, cette problématique. Et voilà ce qu'il existe, parce qu'on n'est pas sur un marché hier, vous vous, vous vous doutez bien. Euh, les deux leaders, il y en a d'autres, hein, mais les deux gros, les mastodontes, là-dedans, c'est Freestyle Libre et euh, Dexcom. Et là, nous, ce qui nous intéresse, c'est le prix, hein, puisque bon, je ne sais pas d'où vous êtes, mais en France, c'est vrai qu'on a quand même un certain nombre d'avantages. Comme j'ai dit, je le répète pour les nouveaux, je suis donc partenaire national France, je m'occupe de la France, mais aussi des et de personnes qui viendront de n'importe quel pays si vous êtes, si vous avez fait, fait partie de mon équipe ultérieurement. Voilà ce qui existe des prix. C'est sur 10 jours, 80 jours, donc 240 dollars. Vous voyez, ce quand même pas donné et c'est justement là-dessus que la société va se va se baser. Les chiffres d'affaires, puisqu'il faut faire une étude de marché, qu'est-ce qui existe Chiffre d'affaires, bah, 2 millions de dollars pour Dexcom hein. euh, annuel, hein. ce sont des chiffres de 2021, il y aura les chiffres de 2022 qui viendront bientôt, et euh, 3 millions 303, euh, ah non, c'est dur à dire, hein. j'ai dit 2 millions, pardon, c'est 2 milliards pour Dexcom et 3 milliards, 3 millions pour Freestyle. Donc, c'est quand même des beaux chiffres d'affaires et la croissance est de 30%. Donc, pourquoi je vous présente tout ça Il y a quand même un hic là-dedans, c'est qu'il y a très peu très peu de concurrence. Et ce n'est jamais, jamais très bon parce que peu de concurrence bah, dit coût élevé des produits. En fait, ils font ce qu'ils veulent. Un produit qui peut sortir très peu, très peu cher, bah, ils le vendent puisque... Hein, euh, ils sont un peu libres de ce qui, des prix. Et donc, euh, ce n'est pas accessible à tout le monde, ne serait-ce que pour les prix. Et puis, pour la demande, il y a beaucoup de demandes. J'en reviens au départ, hein, un marché de plus de 500 millions de, de personnes qui sont dans cette problématique du diabète, quel que soit le diabète. Donc, voilà. Voilà où se situe le centre d'ingénierie. Donc, MLC Ingénierie je le répète, je ne vais pas tout, hein. je ne vais pas vous, vous, vous lire ce qui est à l'écran. Ça n'a aucun intérêt, je vous laisse le lire. Comme c'est enregistré, vous pourrez le relire. Mais il faut savoir que c'est une plateforme qui va ouvrir dans, différents, euh, voilà, dans, dans différentes directions. Hein. Et puis, euh, actuellement, c'est quand même ce produit-là. Vous verrez, si vous êtes patient, si vous continuez à être avec nous, il y aura d'autres produits après. Mais ça, c'est déjà très, très fort pour un premier produit euh, vu, euh, vu le nombre potentiel de, de, bah, de personnes qui pourront l'utiliser. Donc, l'objectif, ce que je vous avais dit, c'était quand même d'avoir un système euh, par flash, c'est-à-dire une pastille, on appelle ça la pastille, il y a d'autres termes, mais euh, qui a déjà donc... Euh, un premier, euh, il y a déjà eu un premier jet là-dessus. Pour l'instant, on est dans le prototypage. Il hein, faut bien comprendre. Et vous êtes au démarrage. Donc, vous verrez que vous avez tous les avantages financiers euh, qui sont proposés actuellement. Donc, comment ça fonctionne Vous mettez, vous avez une, une application qui sera faite aussi par euh, CGM, l'application téléphonique. Donc, tout le monde a un smartphone ou presque. Voilà. Donc, voilà pour la mesure. Donc, on continue. Euh, vous voyez. Et vous pouvez euh, agir très vite s'il y a un problème. Euh, vous voyez, les images euh, par d'elles-mêmes. Donc, on ne réinvente pas la poudre, hein, c'est bien ce que je l'ai dit, mais l'objectif, c'est de, de, de faire un produit extrêmement, euh, on va dire, euh, concurrentiel, voire à deux, trois fois le prix, voire moins que ceux qui existent, pour pouvoir. Euh, offrir, bon, offrir, proposer euh, ce produit, hein, parce qu'on est quand même dans un business, hein, on n'est pas dans une société de charité, hein, mais proposer ces produits à des personnes qui n'ont ont peu de moyens et dont euh, bah, les services de santé, on va dire, dans le pays, euh, sont, se foutent complètement de ça. Hein. En France, je le répète, on est quand même bien armé, mais j'ai déjà des pistes pour des gens qui souhaitent euh, proposer tout ça et ça peut être vraiment intéressant en sachant que ça peut être la pastille qui peut être remplacée et, et, et ça peut être comment, euh, euh, complémentaire voilà complémentaire avec des produits qui existent alors là ça ça nous intéresse autant avant c'était l'information du produit lui-même et là vous êtes là pour un financement participatif hein. donc on va dire que vous êtes investisseur vous participez, hein. donc un investisseur, c'est un grand, un, un bien grand mot, mais vous allez être copropriétaire de la société. Ça, c'est très important. À 50-50, kiff kiff en, en gros. Hein. Donc, euh, part de euh, en propriété d'entreprise, il est pas vendu aux investisseurs. C'est-à-dire, euh, vous, nous. Hein. Je le répète, je suis partenaire national, mais je suis, je suis avant tout euh, copropriétaire. Après, je vais vous donner mes objectifs. Hein, que j'ai déjà commencé. Donc, ça, c'est très important d'en profiter parce que c'est une superbe opportunité. Donc, com comment ça se passe Eh bien, il va y avoir 20 millions de parts qu'on appelle des parts MLC. Hein. Alors, my MLC, pour préciser, c'est My Life Control. Mais je vais toujours dire, ça se comprend hein, par rapport à tout ce qui est proposé. MLC, My Life Control. Donc, euh, 20 milliards de parts, si vous avez compris, 50%, ça fait 10 milliards de parts hein, pour... Euh, mise en vente. Le montant total des ventes est prévu pour 40 millions de dollars. Donc, c'est là où on intervient. Et ça se fait en étapes et en phases. Donc, un, un financement participatif à des étapes, à un projet, à, à, à une vision, à 18, 36 et à vie. Donc, voilà le processus. Donc, euh, moi, euh, comment ça a été planifié par, euh, par la société. Donc, vous avez, je vous ai parlé d'étapes, il y en a 17, ça paraît beaucoup, mais ça peut aller très vite, je vous le dis. Et a, alors, ça n'ira jamais plus vite que le développement du projet technique lui-même. Imaginez que quelqu'un mette beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, euh, ça peut fausser les choses. Actuellement, je vous dis, c'est les packs sont extrêmement, extrêmement accessibles et vous verrez que. Euh, ça sera certainement toujours le cas, mais actuellement, on est vraiment à l'étape euh, à dire, idéale, hein, c'est-à-dire la troisième. Actuellement, vous voyez, il y a 1 à 7, on est à la troisième étape. Donc, euh, on appelle ça le, de, de la graine, de l'avant-graine, précise. Voilà. Donc, on fait pousser le, le produit, donc il est en train de, de se construire et le financement, euh, vous voyez, hein, est de 2 millions de dollars. Ah, net, pas, ça ne veut pas dire qu'ils vont en prendre 2 millions, ils vont en prendre un petit peu plus parce qu'il y a des frais et tout ça. Donc, net, 2 millions de dollars. Ça correspond à, bah, si vous avez suivi, ça correspond à 15% des parts de société. Alors, euh, si je calcule bien, euh, mais je ne calcule pas bien, euh, là, je vous ai parlé de 40 millions, bon, on est pourcentage 10-15%. Donc, ça, c'est très important. Je vous rappelle, c'est un, un, un planning. Quand on fait un projet, il faut bien planifier les choses. Les étapes ne euh, sont pas trop euh, contrôlables puisque ça dépend de la vente des packs que, dont je vais vous parler après, des packs de, de par MLC. Après, le stade, c'est là où ça va être chaud, très très chaud, 8 à 18. D'après le directeur, le CEO de MLC Engineering, Ivan Saltenhoff, euh, il a déjà des personnes qui sont prêtes à mettre euh, beaucoup d'argent, mais euh, ils veulent prendre de, le moins de risques possible, c'est-à-dire d'avoir un produit qui est, qui est déjà euh, en phase de certification et quasiment en vente. Hein. Les gros investisseurs, ils, vont pas, ils, prennent, ils prennent des risques. Hein. Je le répète, on est dans un financement de, de capital risque. Hein. Savoir qu'on ne réinvente, on réinvente pas un produit innovant qui n'a jamais existé. Et ça, pour moi, c'est plutôt rassurant. Donc, on sait qu'on a le marché, plus de 500 millions de personnes. Donc, là, la deuxième étape, elle va être chaude. Je dirais qu'elle n'aura pas pour tout le monde. Déjà, la première, c'est le cas, mais alors, s'il y en a qui, voilà, 5 millions de dollars, s'il y a quelqu'un qui met 1 million de dollars sur la table, quand je dis quelqu'un, ça peut être des des fonds de capitaux, etc. Nous, on est des petits, à moins que vous soyez aussi parlé de Business Angels. Donc euh, là, vous, je pense, hein, vous pouvez contacter directement le, là, en passant par moi, évidemment par partenaire national et après euh, voir la société. Euh, vous allez l'intéresser. Mais nous, on est des petits qui veulent gagner gros. Donc, on est à l'étape 3. Je parle pour moi, hein, vous êtes petit. Voilà. Et après, donc voilà, voilà vraiment comment les choses. Donc, je vous ai dit, c'est un projet à moyen et à long, ter long terme. 24, 2025, donc 24, c'est l'année prochaine. Hein. Et euh, euh, 2025, 2027, les étapes 13-17, donc on, hein, sur 17 étapes, ça sera la fin. Il euh, y a des projets qui mettent bien plus longtemps pour arriver à ce stade. Après, je vous ai dit, c'est un produit dont, tout dépend aussi de la vente de ce produit. Hein on ne vend pas du virtuel, on vend un produit réel que je vous ai montré auparavant. Et après, 2030 et pour plus tard, on passera sur un marché boursier. Hein Mais là, il faut une capitalisation, il faut un financement de 500 millions de dollars. Donc, un demi-milliard, on n'y est pas encore. Hein Mais je vous ai montré que, les, que le marché est quand même pas mal. Alors, à savoir que la société ne vise pas les 500 millions de clients, elle vise... 1 million un million un million vous voyez un million de clients euh, euh, à long terme mais euh, 2025 2027 c'est 100 000 donc ce n'est pas irréalisable sachant que vous êtes euh, vous allez avoir la possibilité d'acheter des, des, des packs si bien sûr ça vous intéresse mais aussi vous allez propos, vous, vous allez pouvoir bénéficier euh, de tous ces, de tous ces, de tous les produits et, et ça risque de faire beaucoup à la fin euh, comme, euh, comme cadeau pour chacun. Surtout si vous construisez des équipes. J'y reviendrai juste à la fin de cette euh, présentation. Donc, vous voyez, 2,5 millions d'unités euh, vendues. Donc, euh, moi, pour moi, le, la projection n'est pas ir irréaliste. Hein. Donc, 100 000, on peut en avoir 200 000, 300 000. L'objectif d'un million d'utilisateurs euh, dans 7, 8 ans, euh, bah là, euh, je peux vous dire qu'on est tous euh, riches si on a participé à ce projet. Voilà. Donc, je parle bien de richesse. Je ne sais pas comment vous êtes venu, si vous êtes venu par, par, ma, par ma publicité, dans tous les cas par mon appel ou par quelqu'un d'autre, mais on est euh, l'objectif de capitalisation 20 milliards. Et avec ça, euh, c'est assez mathématique. Hein ce ne pas des valeurs à farfelues. Euh, ça passerait à 1 dollar. Donc, vous voyez le chiffre. Donc, pour ceux qui sont venus, je parle de x1000. Donc, on est bien sûr actuellement, une part MSC à travers les packs est accessible à 0,1 centime de dollar, euh, voire encore moins sur des plus gros packs pour ceux qui ont plus de moyens. Mais ça, c'est à peu près la moyenne. Maintenant, elle est un peu plus basse. Parce qu'on est à la troisième étape et savoir que quand ça va dans les phases et surtout dans les étapes, eh bien, euh, euh, cette valeur de part euh, va, bah, va monter, ça sera 0,2 centimes, 0,3, 1 centime euh, et un jour 10 centimes. Et quand ça arrive à 10 centimes, il y aura beaucoup, beaucoup de monde qui sera intéressé pour prendre. Je ne sais pas s'il en restera. Hein. Bon, il y a des réserves, hein, vous avez vu. Bon, Peut-être que qui réservent le reste pour, pour d'autres investisseurs. Ils ne vont pas tout garder, les 50, euh, 50 millions de parts. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup pour, euh, pour chacun. Actuellement, euh, vous pouvez prendre autant de packs, et je vais vous les exposer après, que vous voulez. Voilà. Euh, vous êtes là pour, euh, je suppose, euh, gagner de l'argent euh, à, à moyen et long terme. Eh bien, voilà un peu... Euh, ce qui, qui est euh, voilà, je parle, ce qui est très généreux pour la société là c'est très très important de le comprendre elle va pas vous vendre elle va pas vous donner d'argent comme ça c'est de l'argent légal sur des contrats qui, sont, qui seront faits à condition évidemment que vous aurez pris des des PAC et que vous aurez terminé de payer le PAC parce que vous verrez vous pouvez payer en plusieurs fois et eh bien quand la société roi des bénéfices, elle verse 50% euh, bah de, sous forme de dividendes. Des dividendes, ça arrive à la fin de l'année. Vous avez des parts qui vont se transformer en des parts de société qui vont valoir une certaine valeur à un moment, jusqu'à 1 dollar à un moment X. Je ne préfère pas donner de date parce que ça, je ne suis pas madame Irma. Et euh, mais il y, a, il y aura des dividendes aussi sur les bénéfices, sur les bénéfices si euh, bah, sur les dividendes, s'il y a des voilà, sur, euh, sous forme de dividendes, s'il y a des bénéfices hein, évidemment. La société, si elle ne fait pas de bénéfices, elle ne peut pas donner de, de dividendes, vous comprenez. Mais 50%, je peux vous dire que c'est très généreux. Je connais d'autres sociétés, c'est beaucoup moins. Euh, donc voilà. Donc. C'est une base, euh, tout ça, c'est, euh, on rappelle, sur 100 000 clients, qui n'est pas un objectif euh, à, à, à moyen long terme euh, très, très élevé. Hein, sachant que, je, voilà, vous voyez, il y a 5, euh, 100 000 sur 537 millions, il y a de la marge. Hein, euh, sans marcher sur les plates-bandes, même euh, sans faire concurrence aux autres. Hein, voilà, Il y a des pays où... Où euh, on peut accéder sans avoir la concurrence de tout le monde. Alors, je vous parlais, et ça, ça vous intéresse directement parce que vous êtes là pour ça, et ça va être votre plus gros défi dans les jours qui viennent ou dans les semaines quand vous serez vraiment décidé, il ne faut pas attendre trop longtemps. Parce que je répète, les étapes euh, peuvent se terminer à n'importe quel moment, ça ne dépend pas de la société, ça dépend du nombre de ventes de PAC, donc de par MSC. Là, vous avez des, actuellement, je ne vais pas vous, je vais vous montrer le pack de 50 000 dollars, mais bon, ça commence à 1 000 dollars. Mais, mais, mais, mais, mais, alors, 1 000 dollars, je dirais que pour être millionnaire en part, c'est-à-dire euh, bah, être millionnaire, même 1 million 3, 000, donc euh, plus que millionnaire en part, je dis bien en part. Hein, euh, sans extrapoler que ça vaut un dollar, mais bon, si ça vaut un centime, c'est comme ça, pas 10 centimes, ça me cormet, etc. Il y a, euh, moi, je vous conseillerais et vous verrez le 1500 et vous payerez la, la même mensualité qui est dérisoire, franchement, dérisoire. Après, je vous en ai parlé et ça, là, euh, pour moi, ça paraît illusoire, il y aura des packs à 100 000 voire 2 millions de dollars. Là, c'est très, très chaud. Hein. Et donc, bien sûr, euh, les parts MLC, elles vont disparaître euh, comme pot de chagrin. Voilà, voilà. Donc, encore un exemple. Là, hein, on est vraiment dans les chiffres parce que c'est ce que vous souhaitez avoir. Voilà. On est parti sur quand même un, un pack euh, costaud, hein, 10 000. Tout le monde prend pas, euh, ne peut se permettre de prendre de 10 000, euh, des packs à 10 000. Mais vous voyez euh, la possibilité, donc 10 000, bah, ça simple, plus ou moins hein, 10 000. Donc, possibilité d'un potentiel de 10 millions de dollars. Je vous ai parlé, on est sur du fois sur mille. Du je ne dis pas que ça sera ça, attention, hein, je préfère bien prévenir, c'est une projection euh, logique sur euh, le développement de la société. Ce que je peux vous dire, ça peut être ça, mais ça peut être beaucoup plus. Si la part euh, passe à 2 à à dollars, voilà, bah, tant mieux. C'est beau jackpot en tous les cas. Euh, ça, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà. J'ai terminé là-dessus. Hein, vous voyez, là, j'ai fait la présentation. Euh, c'est vraiment très simple. Après, il y, a, il y aura quelque chose à faire. Donc, la première chose à faire, indispensable, c'est de s'inscrire. Donc, s'inscrire avec euh, une personne qui vous a invité. Si personne vous a invité, je vous, mets le, je vous, remets, le, je vous remets le lien. Attendez. Alors. Euh, je vais le mettre dans, le, dans la discussion. Vous me contactez ici, mc.mrevis.com. Alors, je suis un peu miro, c'est tout petit, je suis désolé. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé, vous êtes comme ça. Alors, si vous êtes venu vous avez, euh, par, euh, par quelqu'un d'autre, eh bien, vous lui demandez ce qu'on appelle un lien d'affiliation. C'est-à-dire que, hein, ça c'est maintenant classique, la personne a un lien pour savoir que vous êtes venu grâce... À lui, hein. c'est quasiment le seul travail qu'il aura à faire. Ah si j'oubliais, il faut acheter. Et ça, on va, on va le réunir donc euh, hein, ap après avec des, on va dire des modalités classiques. On remplit son, son profil. On ne met pas n'importe quoi, hein, parce que c'est un, un vrai projet. On ne met pas x y z euh, parce que là, il faudra vérifier votre compte. Bah, XYZ, x y z, je pense que avant que vous appuyez comme ça. <rire> Et euh, vous pourrez, alors, la vérification n'est pas obligatoire pour prendre un, un pack. C'est pour pouvoir faire des, des transferts internes, des manipulations internes et surtout pour avoir votre contrat euh, et votre, vos, vos contrats de partenariat. Si vous décidez de partenariat, d'être partenaire, je vous en parlerai dans une troisième partie de la présentation et être, euh, avoir à disposition vos certificats. Parce qu'on euh, est là pour avoir des certificats, euh, pour avoir quelque chose, un, un document officiel, pour dire que vous avez bien acheté tant de parts de la société et que vous êtes copropriétaire de la médecine générique. Voilà. Alors, je vais arrêter le partage et je vais maintenant passer à aux à propositions de... Bah, les propositions de, de PAC, hein, puisque je vous en parle quand même de PAC MLC, je vous en parle quand même depuis un bon moment. Et je, sais pas si, je ne sais pas si c'est une belle, bonne nouvelle, mais il y a des nouveaux PAC qui sont arrivés. Alors pour moi, c'est bien, ça permet à chacun, je vous ai parlé de faire d'être millionnaire en part. Hein. Je veux dire, euh, vous allez à la, sur une bourse, hein, pour acheter un million de parts, je ne sais même pas si ça existe d'ailleurs, il faut vraiment trouver une, une société euh, casserole. Hein. <rire> là, là, on est dans, dans ce qu'on appelle une IPO, c'est-à-dire, pas encore en bourse, hein, euh, euh, la bourse ne sera pas avant euh, 2030. Je vous l'ai montré, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que la société euh, lance son produit et qu'elle fasse des bénéfices. Après, s'il y a en bourse, c'est bien parce qu'il y a des gens qui vont s'amuser dessus, vous mettre des sous, tout ça. Mais ça peut être casse-gueule, on ne sait pas. Hein, hein. La bourse, ce n'est pas une garantie. Ce qui est une garantie, c'est la société qui vende ses produits partout dans le monde. Et vous pourrez même en être le promoteur, si vous voulez. Et vous allez encore gagner sur la vente. Mais ça, on n'y est pas encore. Pour l'instant, il faut acheter. Je dis bien il faut. Il n'y a pas d'obligation, mais je vous conseille d'acheter un pack. Alors, je vous ai parlé d'être millionnaire, mais il y a par rapport à l'étape 2, il y a trois nouveaux packs qui sont arrivés. Je dirais, euh, sans, être, euh, sans être déplaisant, que euh, si vous pouvez faire mieux. Parce que là, vous avez un pack à 100 dollars. Je, je vous le montre. Et je vous donne l'essentiel des choses. Vous voyez, donc 100 dollars. Vous payez 100 dollars. En plus, en Europe, vous, payez, vous pouvez payer pardon, par carte bancaire. Donc, c'est facile. Vous pouvez aussi, euh, comme beaucoup de, euh, de business sur Internet, de financement, vous pouvez payer par crypto. Mais là, pour l'Europe, en tous les cas, il y a la carte bancaire. Et ça, c'est génial parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas euh, s'inscrire dans, dans les business parce que, euh, non, moi, je n'ai pas de crypto, je ne sais pas comment ça marche, je n'ai pas de plafond. Enfin, voilà. La carte bancaire, Alors je, je répète pour l'Europe, hein, attention. Euh, et C'est déjà un exploit, je peux vous le dire une société qui n'est pas, qui ça fait pas 10 ans, hein. vous êtes dans une société euh, neuve et innovante. Donc, euh, 100 dollars, 100 dollars, vous avez, regardez bien, alors 79 000, 992 et il y a un, un escompte, ça c'est très très important, je, je vous parle de fois 1000, mais je pourrais vous parler d'escompte de, à 1000, c'est la même chose. Là, ce n'est pas compliqué à comprendre, surtout sur un pack à 100. Eh bien, il suffit de faire la division de départ, 79 000, etc. Et donc, ça fait bien de par 100, 799, la valeur de l'escompte. Cet escompte, je vous le dis, d'étape en étape, il va diminuer. Il va diminuer, diminuer, diminuer et à la fin, bah, il, ça sera peut-être euh, 10. Donc, ça, ce n'est pas compliqué de comprendre qu'un escompte de 10, ça fait 10 centimes. Ça, on va dire que c'est une belle affaire. Mais euh, il est prévu, je dis bien, il est prévu que dans 6-7 mois, euh, qu'on qu arrive à 100. Mais ça, euh, c'est une prévision toute qui dépendra des ventes des packs. Donc, euh, vous voyez, euh, vous êtes quasiment ici sur presque du, du 1000, hein, avec des petits montants. Mais je, je le répète, c'est très bien, hein, euh, mais là, euh, 100 dollars, ce n'est pas grand-chose. 250 dollars, ça commence déjà à faire une petite somme, donc 209 000. 500 dollars, 431 000. Plus euh, le paquet est cher, forcément, plus l'excompte euh, augmente, parce que la valeur, euh, ce qui est normal hein, dans toute... Hein, la valeur, vous voyez, avant-dernière colonne, le prix de la part euh, bah, est y aller à, à, à, au 0.001, donc en dollars, ce que je vous ai montré, mais là, on est au-dessus. Hein. Je vais vous montrer des pattes où on est en dessous de 0.001. On va mettre un petit peu de Alors, ceux qui ont peu de moyens et qui veulent pas s'embêter avec un échéancier, mais qui est beaucoup plus intéressant pour moi hein euh, parce qu'il y a beaucoup plus de parts alors vous pouvez prendre plusieurs packs hein, mais si vous faites le calcul vous allez être perdant parce que ce que je vais vous proposer après alors je pense que j'ai laissé assez aller longtemps à l'écran on a des packs à 1000 dollars ok puis ça fait chaud 1500 dollars moi je conseille euh, ces deux là et franchement euh, si vous décidez de prendre le 1000 dollars regardez bien troisième colonne 50 dollars Okay, sur 20 mois, vous payez que 50 dollars tous les mois pour avoir 880 000 parts. Mais regardez, et là, je vous, là on commence à parler de millions, de millions de parts. C'est exceptionnel. Et bah, tiens, c'est la même mensualité, 50 dollars. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas photo, on paye 10 mois de plus, hein, donc ça sera 1 500 dollars. Hein, mais imaginez là vous avez payé en, en, en, sur un one shot 100 dollars 250 si vous n'avez pas plus de moyens c'est pas grave prenez c'est déjà c'est déjà bien mais euh, actuellement euh, pour moi le minimum que vous pouvez que vous devez prendre si vous prenez c'est un pack à 50 dollars euh, et je vais vous donner l'autre il y en a d'autres après c'est votre choix vous, vous regardez vous, vous imaginez ce que vous pouvez mettre tous les mois alors important il faut bien comprendre ce que, vous, ce, que vous, ce, que vous, ce que vous achetez là. Vous avez compris que vous, êtes, vous allez devenir copropriétaire, mais si vous payez en 30 fois, 50 dollars, 50 dollars, 50 dollars, la société euh, peut attendre 20 ans pour, euh, ou, 30, ou 30 mois pour commencer à avoir des finances. Ce qui se passe, c'est un contrat que vous passez entre la société et vous et c'est réciproque. C'est-à-dire que vous, vous assumez, vous allez dire « je vais aller jusqu'au bout du pack », c'est-à-dire que je vais payer, mes, si vous prenez 1 530 mensualités, je vais payer jusqu'au bout. Hein. Et je vous dis, euh, c'est fait d'une telle façon, ça c'est pour que la société se prémunisse, pour que vous, puissiez, vous allez payer jusqu'à la dernière. La dernière euh, échéance, c'est là où vous aurez le plus gros nombre de parts euh, ça peut être euh, du 60%. En gros, ils veulent que vous allez jusqu'au bout parce que qu'est-ce qu'a fait la société hein, Celui-là qui demande de finances, on va dire le directeur, il va, voir, il va aller voir sa banque et il dit, moi, j'ai des gens qui prennent un pack à 1500 dollars. Donc, euh, la banque, elle ne va, va pas lui prêter 500 dollars. Euh, 50 dollars, pardon. Elle va lui prêter 1500, mais sous la, la condition qu'il soit payé. Donc, la société prend un risque et a, elle doit avoir confiance en vous. Donc, je passe… Euh, alors, il y a un pack à 1900, là, je l'ai sauté, vous verrez. Tout ça est dans le back office. Il y a des packs qui ont été rajoutés. Euh, les 1900, j'avoue que bon, c'est sympa d'avoir de… voilà. Vous, vous voyez, il y a un petit sapin, c'était des promotions de Noël. Vous faites votre choix. Euh, par contre, moi, ce que je vous dis, c'est souvent votre… Euh, euh, votre ambition et vos moyens, je conseillerais, euh, là où on a parlé de millions, je conseillerais de s'approcher des 2 à 3 millions. En mettant un petit peu plus, vous voyez, si vous mettez 70 dollars de plus par mois, 120 dollars sur, sur 25 mois, hein, eh bien, on a 2 772 000 euh, par Alors, si vous, êtes, si vous respectez bien, il y a un petit cadeau, même un beau cadeau, à la fin, vous aurez des parts bonus si vous êtes tout payé dans les temps. Hein, à savoir que si vous avez des entrées financières euh, suffisantes, vous pouvez payer plusieurs, pardon, plusieurs, euh, plusieurs échéances. que Vous allez avoir un, un calendrier, un, un échéancier, plusieurs échéances à la fois. Euh, si vous voulez tout payer d'un seul coup, euh, c'est bien, mais si vous avez. Euh, si vous avez 2000 dollars, ne prenez pas 2000 dollars en 100 fois, euh, 100 dollars sur 20 mois et payez euh, au fur et à mesure. Allez directement sur le pack, sur le pack et vous voyez, euh, vous aurez plus de, plus de, plus de parts dans le pack. Hein. Alors, vous voyez aussi ce qui est intéressant, c'est que vous vous approchez du x1000, hein, vraiment. On a 924, 937. Alors, vous allez me dire comment je peux, je peux faire du x1000 il faut, euh, faut quand même mettre des sous. Hein. Alors, voilà pour euh, l'information. Je vous ai dit, moi, je suis, comme vous, je suis copropriétaire de la, so de, de la société et euh, comme j'ai envie d'avoir bah, beaucoup d'argent et de pouvoir faire des beaux projets après, eh bien, j'ai choisi ce pack à 7500 dollars. bon À l'étape précédente, vous vous en doutez, Hein? Mais là, on est à 963, on a 7 millions de parts, hein? 7 227 000. Euh, et là, on est très, très proche de, du 0,1 centime. Si vous voulez un 0,1 centime, il faut un petit peu plus de sous et avoir un petit peu plus de moyens quand même. Parce que là, je conçois qu'on n'est pas des… À moins que vous soyez investisseur, très bien. À moins, euh, à moins que vous, vous soyez investisseur. Vous pouvez y aller, hein, si vous avez des ressources autrement, il ne faut jamais vous démunir de ce, que, de ce qui est essentiel pour vous, hein, en tous les cas, hein, c'est un conseil qu'on vous donne partout, si vous, si vous avez déjà commencé à, à prendre, à, à vous projeter sur l'avenir, parce que c'est vraiment ça, euh, le pack à 10 000 dollars, 400 dollars, bah, c'est pas mal, parce que là, on est en plein dedans, on est à x 1000, bon, à un peu près, hein, parce qu'il faudrait mettre des centimes, on est à 998, et là, on dépasse les 1000 si on paye 500 sur 20 mois. Voilà, je vais passer, j'ai dit l'essentiel sur les packs, ne pas, euh, ne pas louper l'échéance, de préférence être sérieux dans, dans le paiement. Euh, il y a aussi un moyen de paiement que peu, peu connaissent, mais moi que j'adore parce que je ne paye que comme ça par perfect monnaie, mais c'est spécial, mais je le répète pour l'Europe, la carte bancaire. Je vais aller directement, il y a 12 000, 15 000. Voilà, puis je vais vous montrer quand même qu'on peut, euh, hein, si on a un gros. Voilà, si on a vraiment de gros moyens, je ne le conseille qu'à des gens qui peuvent se le permettre. Hein, attention, parce que là, on est sur du gros, des gros montants et on est à 54 millions. Alors, pour 50 000 dollars, vous voyez, donc on, a des, on est en dessous des, des 0,1 centimes et euh, les il a dépassé les mines. Pourquoi je vous montre ça Ce n'est pas pour... Euh, voilà, vous le faites, vous le faites pas... Vous, si vous pouvez, bah, tant mieux. Hein. C'est jackpot. Parce que moi, mon objectif, il est de 50 millions de, de parts. Donc, je n'ai pas les moyens de mettre euh, 2 000 2000 dollars par mois. Peut-être à un moment, mais euh, dans les étapes suivantes. Et je dis bien, peut-être. Plus tard, parce que je vais vous montrer que là, je ne vous ai absolument pas dit que vous allez gagner de l'argent tout de suite. Ça, si, si c'est si votre but, ce n'est pas tout à fait la bonne place. Seulement, vous pouvez gagner. Alors, voilà. Si vous voulez participer au plan de marketing qui sera la troisième, euh, la troisième partie. Alors, regardez, 54 millions. Moi, mon, mon objectif, c'est euh, 50 millions. J'avais pris, je remonte. C'est ma stratégie, vous faites ce que vous voulez, suivant vos oui. moyens. Euh, vous pouvez vous donner des objectifs de 1, 1 million, bah c'est facile, vous, avez un pack, euh, vous prenez un pack, vous avez déjà, 5 millions, 10 millions, euh, 15 millions, 20 millions, suivant vos, vos, vos possibilités. Et moi, j'avais pris, je vous ai dit, un pack à 7500 dollars que je paye à 250 dollars par mois. Et j'ai un peu regretté. Donc, j'ai pris un autre pack à 7500 dollars. Voilà. Donc, je dois assumer quand même 500 dollars par mois, ce qui n'est pas rien. Mais je sais que j'attendrai euh, euh, quasiment les 20 millions de parts. Et pour mon objectif de 50 millions, c'est quand même sympa. Euh, ça ne va pas se terminer. Ce que vous pourrez prendre, si vous avez des rentrées, vous pourrez en prendre au fur et à mesure. Et vous pourrez en prendre plusieurs à la fois. Mais attention, si vous prenez plusieurs packs à la fois, il faut assumer toutes les mensualités. Les échéances, les, comme vous voulez. Mensualité, mensualités, échéances, ici, en tous les cas, c'est la même chose. Voilà pour euh, vous retrouver tout ça dans le back-office. Alors, euh, je n'ai pas trop le temps de, euh, de vous montrer. Euh, je vais vous le montrer parce que il est 40 et on va terminer. Alors, je vais passer cinq minutes pour vous montrer euh, euh, un petit peu euh, comment on arrive dans le back-office et comment ça se passe parce que votre rôle est très, est très simple, c'est de... Euh, bah, c'est d'acheter, vous avez compris, des packs. Hein. Euh, je le répète, il n'y a aucune, aucune obligation là-dedans, mais euh, bah, vous êtes venu là, vous aurez perdu une petite heure, et euh, bon, voilà, vous passez à autre chose. Mais ne passez pas, hein, euh, je vous en prie quand même, ne passez pas à côté de cette opportunité. Hein, euh, parce que vous, vous pouvez revenir dans un an, on sera toujours là, mais euh, c'est pour ça que je vous dis que c'est enregistré, dans un an, euh, vous vous mordrez peut-être les doigts parce que forcément, vous avez compris que les escomptes vont avoir beaucoup diminué. Donc, euh, je ne sais pas si euh, vous voyez. Est-ce que vous voulez que je vous montre un petit peu euh, comment on, à quoi ressemble le back-office Je ne vais pas rentrer dans le back-office directement, euh, mais j'ai fait une, un petit document je vais vous montrer ça rapidement parce que vous pourrez le découvrir, bien sûr, si vous vous inscrivez ou si vous êtes inscrit ou le connaissez déjà. Mais c'est important d'avoir un outil et d'en avoir au moins une petite maîtrise. Le back-office, la société est jeune, mais le back-office, je peux vous dire qu'il est testé, il a été testé avec un autre financement par des centaines de milliers d'utilisateurs. Donc, il est très fiable. Euh, et ça, c'est important puisque euh, on, est, euh, on va avoir nos, nos acquis, nos actifs, parce qu'on appelle ça aussi quand même des actifs, euh, dans des conditions euh, correctes, avec un, un, quelque chose qui ressemble à, à n'importe quoi. Et je peux vous dire qu'il est vraiment très bien fait. Pourquoi je dis ça Vous avez un échéancier, vous avez. Vraiment beaucoup d'informations et vous verrez aussi les conférences. Vous verrez plein, plein de choses utiles pour, euh, bah pour vous. Donc, je mets le partage. Pardon. Je reviens, je remets le partage. Non. On a bientôt fini. Hein, le... Oups Bon, alors, je suis pas, là, je suis à la dernière page. Bon, ça tombe bien. Voilà votre objectif. Donc, moi, mon objectif, je vous ai parlé de 50 millions de parts. Euh, J'en suis euh, au tiers, un peu moins du tiers, avec 15 millions. L'objectif, si vous êtes là et que vous participiez, alors, voilà, bon, je ne me cache pas, il hein, y, a, y a mon nom. C'est bien mon nom, c'est à moi, euh, puisque j'ai mon compte est vérifié, la carte d'identité, le passeport, tout ça, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Et si vous mettez n'importe quoi, euh, ça me paraît un peu difficile, si, ne, ne trichez pas, parce que là, euh, ça sera caduque. Ce document, vous pourrez l'imprimer, le mettre de côté et euh, terminer. Au fur et à mesure que vous prenez des packs, parce que vous prenez, prenez un pack, votre, votre histoire dans MLC, ça peut durer une petite heure. Vous inscrivez, vous faites votre choix, vous payez, terminez, vous validez, vous vérifiez votre compte, terminez, vous le mettez un bol. Euh, mes ça va, ça a passé, ça, euh, ça a duré une heure dans ma vie et j'ai investi. On ne peut pas faire plus simple. Ensuite, je vais revenir tout en haut. Alors, je ne vais pas faire tout le détail parce que là, euh, ça risque d'être un peu long. Je vais vous parler de la partie, en dernier, de comment euh, gagner de l'argent. Avec, euh, avec le développement d'équipes, de partenariats. Donc, vous voyez, il y a un back-office. Ça, c'est ce que j'ai encore actuellement. Je vous ai dit que j'avais pris un pack de 7500. Il y en a un autre, euh, autre 7500 dollars, qui sont en cours. Quand tout sera, ça sera payé, j'aurai encore un, un nouveau, euh, un nouveau euh, beau document certifié. Un certificat, comme vous avez vu les données personnelles, euh, bon, voilà, donc, euh, ça reste que, euh, ça, c'est important quand même de les remplir. Je passe tout ça parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, donc, euh, en plus, c'est plus à jour, il va falloir que je mette à jour parce que c'est l'étape 2, ça change temps. Hein, ça changera tout le temps, euh, voilà. et voilà comment vous pouvez payer. Il euh, y a une transaction monétaire, vous mettez le montant, si vous avez... Décidez de, de prendre un, un pack à 50 dollars par mois, et bien là, vous payez la première assurance, ou deux ou trois. Hein, vous mettez 50, 100, 150, comme vous le souhaitez, mais minimum 50. Après, vous choisissez le moyen de paiement, donc crypto, parfait monnaie dont j'ai parlé, évidemment, la, la carte Visa pour ceux qui sont euh, en Europe, peut-être pour l'instant. Euh, suivez bien pour ceux qui payent en, en carte bancaire, parce qu'il faut aller au plus simple. Pas de, pas de traduction automatique, nom, prénom et juste le pays. Voilà. Et puis, et, et puis bien sûr, la carte et tout ça, c'est sur un site partenaire euh, sécurité, sécurisé, évidemment. Et voilà, donc ça, c'est important. Et si le, le paiement est bien fait, après, là, vous ne pouvez pas louper, c'est écrit en gros. Voilà. Et après, eh bien, vous euh, décidez d'inscrire un autre paiement. Vous, donc, vous allez sur le, menu, euh, sur le menu investissement et puis vous prenez le pack que vous avez choisi. Et comme vous avez euh, chargé l'argent, bah, vous pouvez le payer immédiatement ici. Vous voyez, donc moi, j'avais payé euh, payé euh, donc, euh, deux, deux, deux échéances euh, de 250 dollars. Voilà. Donc, euh, après, on valide et c'est terminé. Et bien suivre, alors vous avez, euh, vous avez des rappels 2, 3, 4 jours avant de, de, votre, de votre échéance à payer. Ça, c'est vraiment bien fait par la société. Et là, je vais vous parler de, des liens de partenariat voilà, pour, si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire, pour euh, gagner de l'argent euh, immédiatement en développement une équipe. Et pour moi, même si ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment très important. Pourquoi Parce que c'est un produit physique. Ok on vend pas du virtuel, même si c'est virtuel, on peut vendre des des, des, des des livres électroniques, etc. Peu importe. Mais là, on vend du produit. Donc ces produits-là, hein, euh, ils vont se vendre. Et si vous créez votre équipe, non seulement vous allez euh, gagner de l'argent dans un premier temps avec la proposition des packs que je vous ai montré à vos partenaires, mais aussi dans un second temps, eh bien, euh, sur les produits qui vont être vendus. Donc, euh, vous gagnez sur tous les tableaux. Pour l'instant, on n'est que dans cette étape-là. Pour l'instant, euh, euh, Je l'ai mis en orange, affiliation euh, non obligatoire, mais je vais quand même vous la montrer. Il euh, s'est passé dix petites minutes, et puis euh, vous aurez euh, un petit peu euh, l'ensemble le, euh, de l'information, pas un petit peu, vous aurez l'ensemble de l'information, presque de, la, de ce qui est possible avec. C'est parti. Partage. Voilà, donc je vous ai. Ça s'appelle comment On va avoir différents noms, mais un plan de marketing de partenariat. MS Engineering. OK. Alors j'espère que vous m'entendez toujours bien. Hein. Je vais pas Alors là, c'est ambitieux. Créer une entreprise internationale avec nous. C'est tout à fait possible. Mais euh, il faut un petit peu se bouger. Hein mais ça peut rapporter gros, voire très gros pour ceux qui, qui, qui connaissent un petit peu le réseau, qui développent, qui ont déjà des équipes. Là, euh, vous allez gagner beaucoup d'argent avant d'avoir de l'argent euh, euh, à travers les, les parts Donc, je ne sais pas si le modèle de, que vous connaissez, si vous connaissez ça, donc un marketing avec des partenariats, opportunités, donc voilà. Euh, économique, parce que euh, vous avez juste investi et puis vous allez gagné plus. Hein. Et puis bon, c'est dans le secteur de la... On est euh, plus sur la, la mission humanitaire que sur la santé. Parce qu'on est dans un produit qui va, qui va, qui va servir à, à se soigner, à prendre des décisions... Pour les gens qui vont avoir trouvé qu'ils ont cette problématique euh, grâce à l'appareil donc ça c'est important alors devenir partenaire c'est d'une simplicité soit inscrit, ça ça paraît évident il y a un contrat signé donc c'est une coche hein, voilà et vous obtenez euh, votre statut de partenaire On peut pas faire plus simple c'est dans le back office et ensuite eh bien euh, vous avez un lien d'affiliation ça c'est votre euh, votre clé, votre passe-partout pour informer les gens, informer autour de vous, votre famille, vos contacts, des gens qui sont dans cette problématique aussi. Tiens, tu es, as des problèmes, tu as un appareil, d'autant plus que celui qui a un appareil Wispic, ce n'est pas très sain, hein, c'est surtout pas commode. Euh, là, j'ai un, un truc, euh, hein, avec ce que tu as là, tu es diabétique, tu, eh tu vas pouvoir gagner... Beaucoup d'argent à un moment, si tu me suis. Voilà, ça peut être une approche. Je ne dis pas si c'est la meilleure, mais euh, quand la personne est déjà, dans, est déjà, est déjà dedans, c'est super parce qu'il sait de quoi vous parlez. Hein. Euh, c'est international, vous pouvez développer des équipes partout dans le monde, il n'y a pas de restrictions. Il euh, y, y, a, y a des récompenses officielles, hein, donc vous aurez. Et puis, alors, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez travailler une heure par semaine, vous faites. Si vous travaillez cinq heures par, euh, par jour à, à aller euh, chercher des contacts sur les réseaux, sur les Alors a... sur les réseaux, faites attention. Il y a des... pas bah, faire n'importe quoi. Hein. Euh, et puis, euh, bon, voilà, vous avez... il y a des matériels pour la promotion dans back-office. Et... et voilà. Donc, ça, c'est l'essentiel. Mais ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce que vous avez gagné hein. Là, c'est du blabla, l'informationnel. Mais euh, voilà comment ça fonctionne. Et franchement, euh, voilà, voilà, voilà. Je vais essayer de faire en sorte que ça tienne à l'écran. Je vais faire un petit peu moins. Voilà, parce que j'aime bien dire que le plan est vraiment simple puisque, vous voyez, il tient sur une page. Je le laisse un peu à l'écran. Et je vais détailler un petit peu quand même. Mais alors, il y a vous et vos partenaires. Et il y aura les partenaires de vos partenaires, les partenaires de vos partenaires, etc. OK Pour l'instant, vous avez qu'il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 5 ans, vous êtes partenaire, vous avez signé votre contrat de partenariat. On ne peut pas faire plus simple. Après, spécialiste, vous verrez que ce n'est pas trop compliqué. Vous avez investi 250 dollars. Euh, maintenant, vous pouvez prendre un pack à 250 dollars. Hein. Vous dites à, à vos partenaires, euh, à vos deux partenaires directs, que vous avez euh, convié peut-être à une conférence, une présentation ou simplement inscrit, parce que vous, êtes, vous avez compris que voilà, inscris-toi, tu vas voir, c'est simple, euh, prends un pack. Il prend un pack minimum maintenant qui existe de 100 dollars, et eh bien ça y est, vous êtes déjà spécialiste quand même pas difficile. Après, objectif master, pas non plus compliqué. Euh, vous prenez un pack. Hein? Alors, si vous voulez aller plus vite, vous, avez, vous prenez un pack à, à 500 dollars directement. Euh, et puis là, vous, vous êtes déjà, euh, avec votre investissement, euh, qualifié pour master. Après, il faut les trois investisseurs qui n'ont pas mis beaucoup d'argent. Vous voyez, ce n'est pas des millions qui sont mis là, c'est 200 dollars. Trois qui ont mis 200 dollars et un petit peu plus pour arriver à 2000 dollars en tout. Donc, c'est ce statut-là, master, franchement, pour celui-là qui, qui veut développer hein, un petit peu, en parlant autour d'eux, euh, trois personnes. Trois personnes euh, et, et vos partenaires, en parlant de trois personnes, c'est terminé. Vous êtes quasi, vous êtes master. Expert, bah, là, il faut trois masters. Et professionnel, qui n'est pas donné à tout le monde, il hein, faut quand même un peu développer, et eh bien, il faut trois experts. Je dis, c'est vraiment hyper simple. Par contre, à quoi ça ressemble hein euh, vous allez gagner de l'argent sur plusieurs niveaux. Alors, ça s'appelle du multiniveau, pour ceux qui connaissent. Et quand on a le niveau maximum, on peut aller jusqu'au niveau 20. Ça veut dire que vous allez toucher sur tout le monde. Un jour, euh, euh, vous allez vous apercevoir que vous avez parrainé une personne. Ça s'appelle comme ça. Vous avez fait, vous êtes le parrain, cette personne si vous ne suivez pas, un jour, vous allez rentrer dans le bacovis, « Ah, maintenant, c'est passé, elle va parler à 100 personnes. Wow. »« Waouh Elle a bien bossé. » Ce n'est pas vous qui avez fait le boulot, mais ça va vous rapporter. Et ce qui est très bien. Mais à un moment, elle a tellement bien bossé qu'elle euh, peut vous dépasser. Donc, puisque, vous, je reviens ici, les critères, c'est vous qui les faites. Donc, euh, vous pouvez très bien être master un jour et puis que la personne en dessous, de vous, même à plusieurs niveaux en dessous, soit experte parce qu'elle a bien développé son équipe. Donc, moi, le seul conseil, si vous voulez vraiment suivre les choses, prenez trois personnes qui vont investir, mais qui ont les mêmes ambitions que vous de développer. Vous verrez, euh, en trois, quatre mois, bah, vous êtes master, vous êtes expert. Hein. Et après, professionnel, ça vient tout, tout seul. Après, quand vous avez vos trois, bah ici, d'en dans les, dans, aider dans les trois autres parce que vous n'avez pas de limite. Vous pouvez aussi faire le, le choix de ne pas suivre ça, mais ça serait bête, hein, parce que moi, c'est ce que j'ai fait dans d'autres dans, dans business qui se ressemblaient beaucoup. Et j'ai fait n'importe quoi, je ne cache pas. J'ai beaucoup de monde, mais je ne me suis pas organisé. Organisez-vous dès le départ, et après, vous pouvez prendre euh, trois personnes nouvelles, en direct, etc., hein. Il est très difficile de s'occuper de trois personnes à la fois, à plus de trois personnes à la fois, hein, si vous faites bien le job. Hein, et que vous dupliquez, ça s'appelle comme ça, euh, l'information. Donc, là, c'est pareil. Vous êtes partenaire, vous avez juste signé, hein, vous n'avez rien fait. Alors ça, c'est exceptionnel. Quand on est partenaire, en général, quand on arrive dans d'autres systèmes d'affiliation, on a un niveau. Pour débloquer l'autre niveau, il faut il faut des critères. Là, vous avez déjà quatre niveaux. Ça veut dire que vous êtes à peine arrivé, vous avez, vous avez parlé à une personne et cette personne a dit, ouais, c'est chouette, je vais le faire. Donc, voilà. Euh, et elle met, on va dire, 1000 dollars. Donc, pareil, il va être super content parce qu'il va toucher 15%, donc 150 dollars directement dans son compte de partenariat qu'il pourra retirer après vérification de son compte en cash ou, et moi, je trouve ça beaucoup plus intelligent, euh, réinvestir une partie ou le tout, si vous n'avez pas besoin de cet argent, pour reprendre des packs Et c'est là où ça, vous allez pouvoir euh, quasiment prendre des packs gratuitement avec, euh, votre, euh, bah avec euh, votre travail quand même. C'est du travail. Donc pareil, voilà. Euh, si vous êtes là à 8h, il, euh, il y a des gens qui sont devant la télé ou autre chose. Donc voilà, vous êtes là. Euh, c'est un travail, C'est pas non plus, je euh, pas aussi pour m'amuser, hein, je vous le dis, hein, hein, mais ça m'amuse aussi d'en parler puisque je sais que je fais une bonne action humanitaire. Spécialiste, spécialiste, regardez, donc spécialiste suivant les critères que je vous ai montrés, euh, on ouvre un nouveau niveau, le cinquième. Donc, ça veut dire que lui, il a parrainé lui, lui, il a parrainé lui, lui. Alors, ça peut être lui ou, ou 10 ou 20 ou 30 ou personne. S'il n'y a personne, il y aura... Hein, tout le monde ne va pas en parler, hein, pour être sûr. Ça, c'est une certitude. Il y en a qui veulent juste avoir euh, des, des packs et attendre que euh, ça se passe et qu'ils euh, qu touchent l'argent à un moment des dividendes. Spécialiste, 1%, ça paraît peu. Mais en théorie, si vous avez bien commencé à développer, hein, euh, là où... Si vous faites 3-3-3, bah il y a déjà 50, euh, plus de 100 personnes ici. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire 3-3-3. Hein? Attention, parce que de toute façon, ça, dans la dans l'arrêté ça ne se passe jamais comme ça. Il y en a qui vont faire 2, euh, il y en a qui vont en faire 5, 10. Euh, voilà. Moi, ce que je vous demande de contrôler, c'est vos premiers euh, vos partenaires directs qui font bien le job. Et eux même, feront bien leur job, si vous avez bien fait, et ça va rouler tout seul, entre, entre guillemets. Ça, c'est de la théorie. Hein. En pratique, c'est un petit peu plus euh, compliqué. Après, master, et eh bien suivant les critères que je vous ai montrés, et là, c'est intéressant parce que là, spécialiste, vous augmentez d'un pour cent pour les niveaux. Très bien. Même de deux, là, pour le troisième. Mais là, master, à 15, 7, 5, 3, 2, 1. Vous trouverez un autre niveau et tous les, tous les autres pourcentages montent. Et vous ouvrez un septième niveau à 0,5. Là, vous commencer à y avoir du monde. Expert, alors ça, ça veut dire que vous avez bien bossé, que vous avez une équipe qui s'est développée en profondeur. Donc là, vous avez 15, 7, 5, 4, 3. On pourrait imaginer qu'ils auraient une donnée plus. Hein. Mais là, vous voyez, il y a que là qui diffère. Mais euh, là où il y a la grande différence, c'est que vous ouvrez trois autres niveaux. Et ça peut faire une grosse différence. Je vous donne un exemple. Dans un autre business, j'ai un filleul qui a un niveau au-dessus de moi, qui a ouvert d'autres niveaux, et il gagne plus que moi. Voilà, c'est facile à comprendre. Euh, donc, euh, votre travail sera, sera euh, récompensé. Et le nec plus trace, c'est-à-dire professionnel, au premier niveau, vous avez 16%, donc c'est vraiment sympa, parce que vous avez construit. Hein. Là, il y a des gens, vous pouvez avoir déjà, euh, si vous vous avez tout développé, vous avez euh, 40, 30, 50, 100 personnes directement qui ont, euh, je ne sais pas s'il y en a 20 qui ont décidé de développer, ça peut être énorme. Hein. On peut avoir des, des, des milliers de personnes dans, dans, dans son équipe. Et ça, c'est très intéressant pour la suite, pour maintenant, pour et par la suite, pour euh, ce que je vous ai dit sur les produits réels. Donc, je vais passer tout ça parce que ça, ce sont encore des détails avec les critères dont je vous ai parlé. L'essentiel, franchement, et, et ce document est dans le back-office aussi, hein, c'est vraiment de comprendre ça. Des critères, 250 dollars, 450 dollars, hein, donc 250 dollars personnels, 500 dollars, 1500, 5000. Franchement, euh, si vous avez joué le jeu, jeu c'est-à-dire que euh, les personnes que, que vous avez fait entrer ont pris des packs, si vous ne l'avez pas mis dans votre poche, vous pouvez arriver, si vous êtes bien développé, à avoir un investissement de 5 000 En plus, ce n'est pas perdu, c'est de l'argent que vous avez gagné. Euh, ce n'est hein, pas de l'argent que vous avez mis parce que, pour vous qualifier, hein, qu'on comprenne bien. C'est de l'argent que vous avez mis pour avoir plus de par MLC. Vous êtes gagnant-gagnant. Voilà. Donc, j'ai terminé. Il est 8 heures. C'est la fin. En tous les cas, j'arrête le partage. OK. Donc, euh, oui, question. Oui, c'est le leader national de MLC au Togo. D'accord, ah, super. Euh, Enchanté. Félicitations à vous pour cette brillante présentation. Mm -hmm. ouais, donc, euh, c'est juste pour vous encourager à faire davantage. À faire davantage. Oui, alors, effectivement, on bah, hein. va... Comme euh, ici, ah, ah, super Lucien. Alors vous voyez, c'est des gens comme ça euh, qui font avancer. Alors, je cache pas, on est là pour pour faire avancer la société. Euh, on a des, des intérêts réciproques avec les sociétés. On est partenaires nationaux, mais euh, on a des on a on va dire des objectifs. D'ailleurs, dans ouais. deux jours, on a, je vous le dis, hein, bon, hein, dans deux jours, on va se rencontrer avec le avec, avec le staff, avec le directeur, Yvon Lina, Lina Saltanova, et, et puis d'autres sont partis, et on va déterminer euh, une euh, stratégie pour cette année 2023. Parce que euh, je peux vous faire des conférences comme ça, tout, et ça, c'est une partie de l'information que je donne, mais il euh, y a des informations qui vont me donner dans, dans, dans les réseaux, dans, dans mon équipe personnelle, parce que j'ai une équipe autre. autre et j'ai encore beaucoup de monde, j'ai encore beaucoup de monde qui ne sont pas venus et qui ne viendront peut-être jamais parce que ça ne les intéresse pas d'attendre. Hein il faut être patient. Quand on est investisseur, il faut être patient. Il hein euh, faut être patient. Si vous n'êtes pas patient, je vous le dis, bah, prenez la troisième partie et développez. Et là, vous allez voir que vous la... n'aurez <rire> pas besoin d'attendre. Euh, vous serez récompensé rapidement. Et puis après, ça ne sera que du bonus. Les parts qui vont arriver, euh, les, les dividendes. Euh, alors, ce que je n'ai pas mentionné, ce qui est important, c'est que c'est un projet à vie. Alors, qu'on entende bien à vie, c'est-à-dire que ça va être euh, cessible à, à vos héritiers. Donc, ce que vous faites là, vous travaillez pour, euh, pour aussi pour l'avenir de vos enfants. Bien sûr, je mets en garde euh, à vie, c'est-à-dire <rire> euh, le, le temps de, de durée de la société. Hein? Donc, si tout, tout est bien géré, je dis bien si moi je ne suis pas le directeur, si tout est bien géré, je les connais, ils sont, sont très sérieux, et ce sont des jeunes, euh, voilà, ce sont des jeunes, hein, euh, ils ne sont pas proches de la retraite, c'est des gens qui en veulent, et euh, eh bien, euh, vous êtes là, euh, votre investissement, il est, il est pour.. Euh, hein, pour, euh, pour toute la vie de l'entreprise, peut-être toute votre vie, et pour vos euh, descendants. Et ça, c'est très, très important. Très, très, très important à dire. Parce qu'on n'est pas là sur un système euh, one-shot, où on va mettre, on va gagner de l'argent, terminé. Hein. On est vraiment là sur du moyen, long terme, et très long terme. Et c'est tout ce que je souhaite à la société. Euh, voilà. Donc, euh, en tous les cas, merci Lucien. Merci d'être intervenu. Euh, éventuellement, si vous avez d'autres questions, mais j'ai dépassé de cinq minutes. Hein. L'enregistrement a été fait euh, et euh, bah, vous pourrez le, le visualiser. À savoir que, euh, comme Lucien euh, doit faire des, des présentations, euh, il y a des présentations qui sont faites dans, dans de nombreux pays maintenant en langue française. Donc, euh, c'est très bien. Hein. Euh, moi, je suis, je le répète, responsable France, mais euh, national France, mais euh, c'est. On n'en est qu'au début. Là, on voit vraiment la partie de l'iceberg. Dans un an, je suis certain qu'il y aura, euh, beau, qu y aura euh, des dizaines de partenaires nationaux, parce que l'objectif, c'est une, une société internationale, comme j'ai dit au départ. Euh, donc, il euh, euh, faudra passer, passer des certificats hein, du de, de produit. C'est un produit quand même de medtech, hein, donc de, de santé, qui a besoin d'être certifié dans les pays. Dans les pays. Donc, c'est tout ça qui coûte. et C'est comme ça, pour ça, que vous financez ce, pro, ce, ce produit. Vous ne financez pas simplement la création du produit. Ça coûterait moins cher. Mais il y a la certification dans tel ou tel, dans tel, ou tel pays. Ce ne sont pas les mêmes. C'est complexe. Voilà. Donc, ça coûte. Ça coûte de l'argent. Voilà. Donc, euh, pour ceux qui vont nous suivre, euh, eh bien, bienvenue. Pour ceux qui sont déjà, bah, je vous souhaite bonne continuation à, à développer si vous le faites, euh, bah, vos packs et à développer vos équipes, si vous le souhaitez. Allez, à très bientôt. Et puis, euh, bah, je vous redonnerai des nouvelles, hein, de, des stratégies. Ma prochaine conférence, est dans 15 jours. Hein. Donc, j'arrête.